Un art très rigoureux, cool, n'est-ce pas, Dan Absolument. Le kata, il s'inscrit complètement dans la tradition des arts martiaux, quels qu'ils quel qu soient, qu'ils soient des arts martiaux chinois, vietnamiens ou japonais. Et euh, il a un début, il a une fin. Et c'est quelque part la mémoire de l'art martial. Euh, de, Karate uh, is in the line of different, several martial arts. It has and it is, embodies the memory of martial arts. Et après on peut dire en, en, en deux mots, il il est, il est une somme de séquences de, séquence, de mouvements où le le karatéka il va assimiler soit un combat entre un adversaire ou avec plusieurs adversaires. Tapis bleu, final. On va, va également pour la transformation du datamier rouge. sur les quatre bouleverses, la gamme rouge, Cali Junior en masse d'un. On est retrouvé devant la Corse et la Martinique. Ça suivra sur son côté, la, la troisième place. Benjamin. Mal et la finale.